Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante de business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler, je vais vous donner quelques nouvelles de Lima. quelques nouvelles du Limo Limoucoin et quelques nouvelles, bien entendu, de Monsieur Émile Parfaitsime parce que beaucoup ont dit, oh, ce type est en prison. Oh, le père de Truy, il est déjà ici à Pounegue. Oh non, c'est comme ça qu'on l'a arrêté en train de monter dans un vol en train de partir. Oh, vraiment, les est là dans telle cellule. Oh, le C1000. Oh, machin truc. On a arrêté Emile euh, euh, euh, Parfait. Oh, machin. Il a naqué. Oh, le procès est descendu. Le procès est monté. Aïe. Les Africains, donc c'est la magie. Mais donc, avant de commencer le JAPAP sur Monsieur Emile Parfait, avant de commencer le JAPAP sur je vais déjà vous inviter à vous abonner. Cliquez sur la cloche d'éducation, likez la vidéo, partagez-la. Si vous voulez que ce là, je l'ai terminé jusqu'à la fin, commencez à avoir appuyer sur like. Voilà, après je clique sur, je m'abonne. Voilà, après je continue le ja Mes amis, euh, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. Mais vous savez, hein, quand on vous a déjà dit, quand il y a un projet, comment savoir si le projet est viable, comment savoir, et même les, qui sont derrière le projet. Je pense qu'aujourd'hui, la moralité ou les intentions de M. Emile Parfait ne sont plus à démontrer. C'est-à-dire, vous imaginez toute la mauvaise campagne qu'il y a eu seulement pour faire tomber l'IEP, qui n'est même pas toujours tombée, malgré tout, seulement pour faire tomber Emile Parfait, et le gars est tout debout. Il n'est pas fait. Il, il, il, comme quelqu'un dit sur les gens disent souvent que je crois que là, lui là, il n'est pas fait des mains d'homme. Donc. donc vous comprenez que on a tout fait pour éteindre Monsieur Sim. Mais le gars ne s'est pas éteint. On l'a envoyé même en prison gratuitement. Vous voyez qu'aujourd'hui il est même pas en prison. Mais qu'est-ce qui se passe On va se diriger vers la machine pour vous montrer quelques nouvelles. Voilà. Déjà je vais commencer. Je commence par euh, les nouvelles, bien sûr, des mille parfaits et ensuite on va arriver sur le limo coin pour cela pour ceux là qui ne connaissent pas le limo coin le limo coin est une crypto comme les autres qui allaient en bourse et tous ceux là qui vont insulter le projet qui se mettent derrière pour insulter et critiquer les projets africains oh ça a donné quoi ça a donné quoi je vous rappelle qu'il y a des crypto monnaies qui étaient à 100$, dollars 100 et de dollars les luna qui se sont éteints en un seul jour mais le coin il a chuté, bien entendu, mais il n'est pas mort. Il a chuté, mais il n'est pas mort. On a vu les grandes sociétés comme FTX tomber en faillite. Mais ça n'a pas empêché Emile Parfait. C'est-à-dire, mais Emile Parfait, il est resté debout. Donc du coup, les amis, essayons de... de, de avant de se lancer dans des campagnes de, de sabotage, vraiment, on dit toujours, faites vos propres recherches. Je crois qu'aujourd'hui, le temps donnera raison à notre Monsieur Émile Parfait. Donc déjà comme première nouvelle, on va commencer par les nouvelles, c'est-à-dire euh, observer, hein, suivez mon regard sur l'écran. Vous remarquez là, le 30 décembre dernier, Monsieur Émile Parfait a été, n'est-ce pas, nommé, promu au rang de représentant pour l'Afrique centrale, à l'Alliance pour l'association Alliance Internationale des Brites en Russie, à Moscou. Donc, vous pouvez, vous trouverez le lien, je vous laisserai soigneusement le lien de, de toutes ces informations euh, en commentaire de la vidéo que je vous inviterai bien à regarder. Voilà, voilà donc quelqu'un que vous créez de bandit. C'est-à-dire nous-mêmes, Africains, comme on a dit, on n'est pas prophète chez soi, mais c'est d'autres personnes qui reconnaissent la valeur de ce que nous, nous avons comme trésor c'est-à-dire même si on sent que quelque part ça ne va pas, au lieu de donner les idées pour que ça aille, ce qu'on fait c'est que on tue le, on tue la personne. Il faut, c'est-à-dire vous oubliez même que vous avez vous-même mis vos argent dedans. Hein. Au lieu de sécuriser vos investissements, ce que vous faites c'est que vous vous alliez à ceux-là qui sont jaloux parce que vous avez mis votre argent quelque part et ils n'ont pas eu le courage de mettre leur argent aussi comme vous. Qu'est-ce qu'ils font Ils prient chaque jour que ça tombe. Et mais vraiment. Je veux dire encore, l'IEM, c'est un peu comme un roseau. Il peut se plier, mais il ne se casse pas. Après, il se remet debout. Donc, pour ceux-là qui n'y croient pas, nous autres, on soutient les projets africains. Si vous voulez continuer à critiquer, oh, c'est où, oh, ça a fermé. Un instant. Ok. Donc, euh, ceux qui se demandent encore où est la, où le limo se trouve, dans quelle direction, c'est où le projet se trouve, ou d'autres ne savent même pas à quelle époque nous sommes dans l'IEP, d'autres se demandent, moi je vais seulement récupérer mon argent, simplement parce qu'ils ont eu la mauvaise information ou euh, ils ont été victimes de cette mauvaise campagne publicitaire qui est passée. Mais je tiens à rappeler que l'IEP paye toujours. Pour ceux-là qui doutent, vous pouvez voir euh, mon compte. Voilà, pour ceux-là qui doutent, vous voyez que mon solde, il est là, 2000 combien de dollars mmh. Même si quelqu'un me demander, et eh, à la bourse, ça vaut quoi Pour ceux-là qui avaient les lunas et qui avaient des milliers de lunas, ça vaut quoi aujourd'hui En fait, la monnaie n'existait même plus. Donc, vous voyez un peu que, <rire> mieux encore mon lien. Alors, et je dis encore, on soutient les projets. On soutient les projets où on pense viable. Et ce projet-ci, ne s'est pas arrêté, mais il y a eu du ralentissement pour la simple raison que, la crypto-monnaie n'était pas encore légalisée au Cameroun. Mais, pardon, nous avons tous vu la note qui est sortie qui légalisait les crypto-monnaies, le Bitcoin et les autres, et les investissements. Et tout ce qui manque à sortir aujourd'hui, je pense que ce n'est que ces documents-là qu'ils ont dit, qui vont dire euh, les documents à fournir pour être, euh, pour utiliser légalement ou devenir une société d'investissement de façon légale. Vous pensez réellement que lorsque... Si m'aura le document. Vous connaissez le nombre de sociétés d'investissement qui vont naître après. Et c'est là-bas que vous allez courir. Alors que vous avez un projet qui est là depuis. Dont les partenaires, même les banques vont discuter pour avoir le partenariat. Parce qu'il va falloir qu'ils aient aussi les clients qui vont garder l'argent chez eux. C'est une question de business. Mais vous n'avez pas regardé à ces enjeux-là. Nous, on regarde loin. J'ai dit, encore même si c'est en 2025. Tant que mes payouts arrivent... Les payouts continuent à arriver. Observez bien. Les payouts continuent à arriver. On va aller dans mes payouts. C'est vous-même. Ça continue à arriver. Vous allez voir. On va aller plus bas. Voilà. Donc, regardez. J'ai un compte Dubaï. Hein. Vous pouvez voir là. 52 200 dans mon compte. J'ai un, un, un pack Dubaï qui tourne. Et vous pouvez voir que je reçois bien mes limo, mes paiements. Euh, euh, euh, hebdo sans souci. Donc, est-ce que l'IEB va bien? Ça va très bien. Pour moi, ça va très bien. Le limo, qu on y va comment? Il va aussi bien il a la bourse. Vous savez, la loi de la bourse, c'est l'offre et la demande. Plus vous en achetez, plus on en demande, plus le gars prend de la valeur. Plus on veut s'en se, débarrasser, moins ça prend de la valeur. Avec la communauté que l'IEB a derrière, je pense que, pour ceux-là qui croient à ce projet, nous, Continuer à y investir ou alors à continuer à espérer. Parce que moi, je vous dis, de mon point de vue, ça va aller. On doutait encore. Pour ceux qui doutaient, mais même, c'est quand il n'y avait même pas encore la crypto qui était légalisée. Maintenant que c'est légalisé, qu'est-ce qui va retenir cette entreprise croire? Et imaginez-vous les milliers de souscripteurs qui sont derrière l'IEP et que demain, ils ont le papier. Vous pouvez imaginer comment ça va monter Oh là là là là. Il faut que les Blancs, les Russes viennent vous montrer que vous avez un trésor. Quand vous vous le négligez, attendez, nous on va l'élever. C'est toujours comme ça que Dieu fait. On n'est pas prophète ce soir. En parlant d'élévation, on reste encore chez 1000 parfums. Qui encore récemment, en 2023, son année, c'est-à-dire que son année s'est clôturée en beauté et a commencé en beauté. Et encore là, on voit que. Émile Parfait, il a été élu, n'est-ce pas il a, il a obtenu le partenariat de représentation de l'université russe, c'est Ruden université de l'amitié des peuples de Moscou ou université par de Mumba. Donc, il a eu ce partenariat-là et permet ainsi, euh, et ce partenariat-là lui a permis de décrocher, n'est-ce pas, les bourses d'études tout frais payés pour les étudiants. Et les enseignants africains, vous savez, on entend plus parler des étudiants des bourses, beaucoup plus des étudiants. Mais lui, il vous a obtenu même les bourses pour les enseignants. Donc, je ne sais pas si vous pensez que cet homme est digne d'être crucifié, comme à l'époque nos ancêtres ont crucifié Jésus. Mais je pense quand même que qu'il faut savoir reconnaître, euh, faut savoir reconnaître le, la valeur de quelqu'un. Ok, donc je disais tantôt que voici donc l'homme qu'on veut tuer en Afrique, qui est euh, doublement euh, euh, promu en Russie. Vous pensez vraiment, les Blancs qui sont méticuleux, qu'ils peuvent se permettre de choisir un représentant d'Afrique centrale ou bien d'essayer des partenariats avec quelqu'un qu'ils estiment qui n'a pas la bonne moralité ou qui n'a pas un. Euh, il, il n'a pas suffisamment les compétences pour pouvoir supporter le poste pour lequel on est en train de lui donner le partenariat. Parce qu'un partenariat, ça doit être gagnant-gagnant. Les partenariats ne sont pas seulement là pour vous aider pour nos beaux yeux. Donc, c'est gagnant-gagnant. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir reconnaître quelque part qu'on s'est lancé en besogne pour crucifier le père de lui. Mais bon, je vais finir de parler comme ça à tous les, les, les, les, les, les têtes de mule qui vont venir m'insulter en commentaire. C'est beaucoup pour problèmes. mais... <rire> Bonne année à vous. La personne qui m'insultait là, que Dieu te bénisse, elle a dit que bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, eh. maudis-moi en commentaire, t'es béni au nom de Jésus. Sache que tout ce que tu vas dire là, ça se transforme en ma bénédiction. Donc, voilà un peu les amis. Vous voulez avoir les, les nouvelles du Limo et tout, faites les recherches. Vous voulez donner la valeur à un projet, vous, voulez, vous croyez à ce projet, tout simplement arrêtez de les dénigrer. Ne faites pas par devant les gens, vous dénigrez, par derrière, vous faites comme si vous venez regarder vos limos. Bloquez vos comptes, tout simplement. ou bien venez me partager vos limos puisque vous estimez que ça ne vous sert à rien. Donc, les amis, devant vous, je vais activer mon deuxième pack. Moi, je continue à faire mes intérêts composés. Vous n'avez pas remarqué aujourd'hui que même les, les, les plateformes, c'est-à-dire qu'ils font même dans le trading, il y, a les, il y a les investissements, les intérêts composés. Même dans les plateformes de trading légales aujourd'hui, il y a les intérêts composés. Tu laisses ton argent, tu prends, quoi, ça, tu réinvestis et ça prend tout ce qui est là. ça non continue avec. Donc, euh, devant vous, je vais activer mon pack, mon deuxième pack Dubaï. Voilà. Je vais activer mon deuxième pack Dubaï. Ça va me faire deux packs Dubaï. Les packs qu'on activait avant en faisant les tontines. Aujourd'hui, non. Bien. Toi seul, tu actives le pack de 100 000 dollars. Tu actives les packs. Allez, attendez que je l'active tout simplement. Confirme. Youpi, mon pack de 51 200 dollars est activé pour la deuxième fois par moi-même. Hey! négligez vos l'imo. Même si c'est en 2025, mes milliers de dollars qui sont dans mal là. One day, one day. Même si le dollar coûte 100 francs demain un jour. Ne vous inquiétez pas. Nous, on y croit. On sait pourquoi. Continuez à vouloir tuer l'homme de trui. Vous avez à tout fait pour faire tomber sa société. Ça ne tombe pas. Vous avez tout fait même pour l'envoyer en prison. Il n'est pas parti. Vous vous cherchez quoi mm -mm. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé apprendre des nouvelles. Parce que les gens demandent tout ce qu'ils disent. Il est même passé votre mille parfait là. Il a disparu. Il a fui. Oh, il a allé s'abriter en Russie. Il n'est pas allé s'abriter. Il travaille. Et il continue à vous prouver que vous avez eu tort de le crucifier. C'est vrai, on a mis les investissements. Beaucoup avaient mis pour que ça fasse deux ans. Dès de qu'ils ont arrivé, oh, deux ans est devenu, un an, euh, devenu même deux semaines. Donc, voilà, quand un Africain fait un projet, on est là pour soutenir les, les projets des autres. Mais quand c'est là où nous ne pouvons soutenir, comme on est les yemtologues, les connaît tous, les savants, tout ce qu'on connaît dans notre, dans notre savoir, là c'est de critiquer et de fustiger. Dans notre savoir, nous ne connaît donc pas apporter notre contribution pour dire que moi je pense que Émile parfait, si tu pouvais faire comme ça. Il y a des groupes Telegram, il y a des groupes où euh, ces dirigeants-là, ces personnes qui sont dans ces projets, vous lisent. Partagez vos informations, partagez euh, vos connaissances, vos yémtologies-là. Yam, vos partagez. Hein? Votre yémtologie, c'est même pour crucifier. Vous êtes les partager la yemplologie que vous connaissez avec nous pour que nous puissions avancer dans nos projets et que nos investissements puissent prospérer. Et après, on les récupère sans problème parce que même les partenaires vont se bousculer pour être, pour être partenaires liés, sachant que les gens ont les millions dedans. Quelle banque ne va pas vouloir signer que moi aussi, il faut que les millions la passent d'abord par ma banque. C'est le business. Donc, les amis, j'espère que... Oui, j'ai été longue, mais ça valait la peine. Les gens ont demandé les nouvelles de Liéblima. Vous avez les nouvelles de Liéblima. Vous avez les nouvelles de Sim Déjà activé un pack de 52 200 devant vous. Profitez. Même le but qu'on a chuté, non. Donc il était 60, Après, le COGIR est à 60 000, pas seulement 70 dollars. Après, le voici, c'est à 16 000, 17 000 en train de naviguer. Comme un par là, il va arriver. Mais ça ne reste pas de temps plus qu'il va remonter, non. Pareil pour le limo.5 crypto. Il suffit juste d'avoir les gens qui croient à ce projet. Donc, les amis, je vous donne encore la possibilité de me laisser les commentaires. De ce que vous pensez. Bon, ceux-là qui font les commentaires négatifs, n'hésitez toujours pas. Vous avez même remarqué que je laisse toujours vos commentaires. Non, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre de vous exprimer. Exprimez-vous. Mais moi, je dis ce que je pense. Dites-moi aussi ce que vous pensez en commentaire, les amis. Donc, on va se dire à très bientôt. Abonnez-vous. Surtout, partagez ceux qui veulent les nouvelles de l'IEB, là. Partagez. Surtout, abonnez-vous pour ne plus manquer les vidéos de ce genre. Et on va se dire à très bientôt, les amis, dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Okay. Donc, les